Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Tech. Ce soir une myriade de nouvelles OS WatchOS 7.2 avec toutes ses nouvelles fonctionnalités iOS 14.3 et là aussi pas mal de fonctionnalités Je vous ferai une deuxième vidéo à ce sujet macOS 11.1 avec toutes ses nouvelles fonctionnalités Une troisième vidéo les amis Mais pour l'instant donc place à cette toute nouvelle version de WatchOS 7.2 avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc pour mettre à jour votre Apple Watch à partir de la série 3, vous allez donc dans « Watch », vous ouvrez, vous rentrez dans « Général » et vous vérifiez les mises à jour. Et normalement, si tout se passe bien, vous aurez ceci. « Mise à jour logiciel. L'Apple Watch installera automatiquement les mises à jour. WatchOS 7.2. Apple Link. » WatchOS 7.2, une multitude, une myriade de nouveautés, de l'ECG, de la plage Braille, de l'accessibilité, vraiment énormément de choses. On va tout de suite écouter ce que nous apporte cette mise à jour, les amis. Et tout de suite après, on va voir comment connecter sa plage Braille sur sa montre. C'est parti WatchOS 7.2, Apple Link, estompé, progression, 43%. Webshow S7.2 inclut de nouvelles fonctionnalités et améliorations, y compris la prise en charge du service Apple Fitness Plus, une nouvelle expérience de fitness personnalisée proposée sur Apple Watch. Parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent notamment les notifications de santé cardiovasculaire faible et la prise en charge des plages Braille. Cette mise à jour apporte également des améliorations de performance. Apple Fitness Plus, Plus. Début de la liste. Une toute nouvelle expérience de fitness proposée sur l'Apple Watch comprenant des exercices dignes d'un club de gym, Disponible sur votre iPad, iPhone et Apple TV. Plus. Entraînement vidéo ajouté chaque semaine aux 10 types d'exercices les plus populaires exercices fractionnés, HIIT, vélo d'appartement, yoga, gainage, renforcement fonctionnel, danse, rameur, course et marche sur tapis de course et récupération en pleine conscience. Plus. Abonnement à fitness plus disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Fin de la liste. Cette mise à jour contient également les fonctionnalités et les améliorations suivantes. Pus. Possibilité de recevoir des notifications lorsque votre santé cardiovasculaire atteint un niveau faible. Pus. Possibilité de consulter votre votre niveau de santé cardiovasculaire en fonction de votre âge et de votre sexe dans l'absenté de votre iPhone. Plus. Classification des fibrillations auriculaires pour les fréquences cardiaques supérieures à 100 BPM désormais disponibles dans la PCG dans la plupart des régions où la paix est disponible. Plus. Prise en charge de CG sur l Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs à Taïwan. Plus. Prise en charge des plages Braille avec VoiceOver. Plus. Prise en charge de la configuration familiale au Bahreïn, au Canada, en Norvégie et en Espagne. Modèle cellulaire de l'Apple Watch C2 et l'Apple Watch Series 4 et ultérieure. Voilà, donc vous l'avez bien compris, une grosse mise à jour WatchOS 7.2 qui nous donne actuellement la possibilité d'utiliser notre Apple Watch avec une plage Braille Focus 14. Ou tout autre plage braille qui prend en compte le Voiceover. On va tout de suite faire l'installation de cette mise à jour et on va tout de suite voir ensemble comment connecter sa plage braille sur son Apple Watch. C'est ultra génial. C'est parti les amis. Qu'est-ce que cette version d'Apple Watch peut nous apporter en termes d'accessibilité et eh bien aujourd'hui c'est énorme. Je vous annonce la compatibilité des plages braille. Avec l'apple watch vous allez pouvoir connecter votre plage braille en bluetooth que ce soit en 14 en 40 du moment où votre plage braille est en bluetooth pour ceci, ce qui peut être intéressant avec cette connexion Bluetooth et votre plage braille, c'est que vous avez donc la possibilité de gérer votre Apple Watch au niveau des mails, des messages et tout ça en braille. Et ça c'est un gros avantage pour les personnes braillistes, personnes en situation de handicap visuel. Donc pour jumeler votre plage braille, on ne va pas se servir de l'iPhone, on va se servir de notre Apple Watch. On va se diriger sur réglage. Réglage. Bouton. On rentre. Réglage. Bluetooth. une fois que vous êtes entré dans Réglages vous dirigez sur accessibilité Général Ne pas déranger mode avion wi wifi Bluetooth luminosité et affichage. présentation des A accessibilité une fois sur accessibilité on rentre vision on a donc vision voiceover oui et notre ami VoiceOver qu'on rentre à l'intérieur VoiceOver Voiceover débit vocal en tête 50% volume de voice sauveur 100% H braille. On a donc notre fameux bouton braille. On rentre à l'intérieur. Choisir une plage braille en tête. On a donc choisi une plage braille. Focus 14 BTE 86 C 20e 9. On l'a choisi. Oubliez cet appareil. Alors, ensuite, lorsque vous l'avez choisi, vous tapez votre code PIN 4 x 0 généralement ou souvent 1, 2, 3, 4. Si vous l'avez déjà jumelé comme moi ici, vous avez donc la possibilité d'oublier cet appareil sans problème. Maintenant, exactement comme sur un iPhone, le espace H H pour Home accueil radio bouton permet de nous rediriger Action sur accueil. Disponible. Ici, on va revenir sur l'écran d'accueil heure cadran 17h38 voilà. Et si je veux revenir dans mon écran de réglages, deux fois espace H rapidement. Accueil, podcast, bouton, raccourci, radio, rappel, réglage, remote. Là, je viens de sauter directement dans mes réglages. Si je veux, podcast, vous avez entendu. Par exemple, si... Réglage, rappel, bouton, radio, raccourci, bouton, podcast, plaid, podcast, bouton. Je vais rentrer dans podcast. Podcast, chargement, chargement. Mise à jour de la bibliothèque. Podcast sur l'iPhone. Bouton. À la découverte d'Emotional Cello et d'encast le podcast 1020. Hebdoxitude 193. L'actualité de la semaine en technologie et accessibilité Oxitude. Jouez le contenu audio depuis. En tête. AirPod Pro de Christophe. Airpo de Christophe. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, lorsque vous voulez lancer un podcast, automatiquement il vous demande de brancher vos écouteurs, alors les AirPods ou tout autre écouteur Bluetooth qui est donc compatible avec votre Apple Watch ou votre iPhone. Espace, ça je peux revenir à l'écran d'accueil. Voilà, donc et là, comme d'habitude, sans problème, tous les raccourcis sont exactement les mêmes. Si je fais espace par exemple 6 points, rideau d'écran activé. Rideau d'écran désactivé. Vous allez faire exactement les mêmes manipulations que vous faites sur votre iPhone avec votre flash sur votre Apple Watch. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ça dans les likes, dans le partage. Et surtout, si vous voulez des nouvelles vidéos accessibles, nouvelles technologies, abonnez-vous à la chaîne Vision High Tech. A bientôt les amis, salut à tous.